Aujourd'hui, on parle de Marine Le Pen. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Marine Le Pen, la candidate du FN Non, c'est RN, Rassemblement National. Diable et Satan, ce ne sont pas les mêmes mots, et pourtant, ça désigne les mêmes personnes. Et bah, c'est pareil avec le FN et le RN. Non, parce que Marine, t'as beau être peintre en bâtiment, même si tu fais un ravalement de façade, les structures de la maison, elles restent les mêmes. Mettre des paillettes sur du moisi, ça embellit ok, mais ça reste dégueu. Et des paillettes, elle a besoin d'en mettre dans sa vie. Ce qu'elle a angoissé, la pauvre. Marine, elle a peur que le gouvernement lui cache des choses. Mais Marine, t'es pas marié avec l'État. Il a le droit d'avoir son petit jardin intime. Il a le droit de se rapprocher de l'Europe, s'il a envie. C'est pas parce qu'en soirée, vous êtes smaqué, que ça y est, vous êtes en couple. Je vous la détaché, meuf. J'ai vu sur Marie France qu'il fallait rester soi-même. Oh! continue de parler d'immigration Ah, parce que t'as vu que quand Zemmour il ponctuait ses phrases par invasion et grand remplacement quand tu lui parlais d'éducation il plaisait moins t'évites le sujet Non, parce que tu vas peut-être coucher avec l'État en lui parlant de ce qu'il veut entendre mais oublie pas qu'au réveil le maquillage il est parti Détends-toi Marianne Be yourself Et c'est bizarre d'être aussi tendu parce que chez les Le Pen vous vivez quand même dans un monde féerique. vous êtes tout le temps déguisé T'as Marion en réponse T'as Jean-Marie en Taz de Tasmanie. <t 'en> et t'as Marine en Voldemort. Et en parlant d'Harry Potter, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un peu la mode en ce moment de faire des réunions quelques années plus tard avec toute l'équipe d'une saga mythique. Ils racontent des anecdotes, des secrets de tournage. Et je trouve que ça serait marrant de voir la même chose chez les politiques. Je sais pas moi, dans 20 ans, qu'il y ait la grande réunion de la belle droite. Je sais pas moi, avec Fillon, Le Pen, Sarkozy, qui nous racontent des petites anecdotes marrantes sur comment ils ont financé leur campagne présidentielle ou comment ils ont détourné de l'argent public. C'est drôle, moi qui pensais qu'il y avait que les Noirs et les Arabes qui volaient. Ah non, eux c'est nos emplois qui volent. Et ça c'est pas cool, les Noirs et les Arabes, de voler nos emplois. Ah bah, c'est vachement mieux d'en créer des fictifs avec l'argent du contribuable. Sous son côté dur, Marine, elle aime bien plein de choses dans la vie. Et un des sujets dont elle parle beaucoup Marine, c'est le wokisme. Ah mais je savais pas qu'elle était autant ouverte. Et surtout, aussi fan de la bouffe asiatique, alors elle aime pas que la gastronomie. Son autre grande passion, c'est les chats. Elle en a quelques-uns, il la console et lui apporte de la douceur dans ce monde de brutes. La fonction présidentielle, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus relaxant au monde. Alors si elle prend un nouveau chat, dès qu'elle est sous pression... Oh ça va être sympa l'Elysée, tu vas rentrer dans le bordel avec un masque à gaz. Ça va puer la piste, t'auras des litières de chats partout. Et à la place des statues de Marianne, t'auras des arbres à chats. Ah mais avec elle, on va se faire grand remplacer nos symboles par des croquettes. Et pas impossible qu'on retrouve dupont de déguisé en Catwoman, pour gratter un poste de ministre. Elle est tellement fan de chats qu'elle pourrait tout arrêter pour faire un élevage. Elle a même un diplôme d'éleveuse. Et c'est drôle, parce que si elle n'est pas élue, elle a dit qu'a priori, elle ne se représenterait pas. Mais les gars, aidons-la à réaliser son rêve. Pensons à sa santé mentale. Non, parce que j'ai jamais vu une perche aussi longue depuis Rocco. À part, évidemment, si vous voulez, d'une folle au chat à l'Elysée. Au revoir.